Vous allez quitter cette vidéo, vous serez plus intelligent qu'en arrivant, je vous le jure. Hello, c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. J'espère que ça va. Euh, alors, sur cette chaîne, on parle de CrossFit, mais on parle aussi de prépa physique, on parle de sport, on parle de technique, on parle d'amélioration, on parle d'alté, on parle de gym, on parle de plein de trucs. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Euh, quoi te dire de plus Commentez de vidéo si tu as quelque chose à dire euh, Et n'hésite pas à te rendre sur mon site internet pour voir ce qui se passe On va pouvoir commencer sur ce sujet qui est vraiment super cool Alors si vous me suivez sur les réseaux, normalement oui euh, Vous avez pu voir que euh, j'ai décidé de poster une vidéo tous les dimanches Donc du coup, normalement on est dimanche aujourd'hui <rire> Ce qui n'est pas le cas <rire> au moment où je filme Mais on est dimanche et il est midi Donc euh, j'espère que ça va, que vous passez un bon dimanche Et aujourd'hui on va parler Technique et altéro, et je vais améliorer votre technique d'haltéro en une vidéo. Euh, Aujourd'hui, on va aborder, selon moi, euh, euh, les principes les, les plus importants qui vont faire que vous allez vous améliorer en altérophilie. Avant ça, il faut que vous compreniez quelque chose. L'haltérophilie, c'est des changements rapides de direction, ok le principe même de l'haltérophilie, c'est de produire un changement très rapide de direction. Vous devez comprendre que dans un muscle, il y a des fibres musculaires. Et chacune de ces fibres musculaires sont euh, liées, on va dire ça comme ça, liées à une unité motrice. Une unité motrice, c'est directement lié au cerveau, d'accord Cette unité motrice, elle peut être liée à... Une comme des centaines de fibres musculaires. Euh, cependant, dans un muscle, il y a différentes fibres musculaires. On ne va pas rentrer dans un cours d'anatomie parce que c'est pas le but. Mais dans ces fibres musculaires-là, il y a des protéines, la musine et l'actine notamment, mais il y a tout un tas de trucs aussi. Euh, et ces fibres musculaires-là, elles ont des propriétés. Elles sont soit de type rapide ou lente, d'accord Il y a plusieurs autres systèmes, mais on va rester sur ces deux-là. On va rester sur un truc simple. Et en fait, une unité motrice ne peut recruter qu'un même type de fibres. Donc, il peut recruter que des fibres rapides ou que des fibres lentes, ok L'haltérophilie ne recrute majoritairement que les unités motrices qui sont liées à des fibres rapides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'altérophilie c'est vraiment un sport qui... c'est l'un des... moi, je pense que c'est le, le sport euh, qui euh, demande le plus gros, euh, cha... les plus gros changements de direction. Euh, euh, mais avant ça... Ce sport-là, il recrute plusieurs choses qui sont trop souvent négligées et c'est pour ça que la plupart des gens ont un mauvais hétéro avoir Enfin, une mauvaise technique, j'entends. Dans les qualités physiques que requiert latéro, on va retrouver la vitesse, la coordination, la puissance, okay et pour terminer, la pliométrie. Point. Final. Là-dedans, est-ce que vous avez entendu le mot force Non, je pense pas. Il n'y a pas... La théophilie ne demande pas de la force, en tout cas, pas pour les gens qui débutent. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste sur le fait que beaucoup de femmes sont meilleures que les hommes parce que, musculairement parlant, nous n'avons pas la même force que les hommes. Et, et ça, ça sera toujours comme ça, ok Ne serait-ce que parce que euh, on produit pas les mêmes hormones et on n'a pas les mêmes types de fils. Bon. Ça, c'est un autre débat. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut avoir de plus, c'est la vitesse, la puissance, la coordination et la pliométrie. Aujourd'hui, c'est parfaitement inutile de travailler la force, sauf si vous êtes déjà des pratiquants euh, voilà, réguliers avec une bonne technique. Mais si votre technique elle n'est pas bonne, si vous faites un pas vers l'avant, si vous n'arrivez pas à faire un overhead correctement, si votre clean and jerk, que vous jerquez très vers l'avant, la barre elle est là... Laissez tomber la force, laissez tomber la force parce que c'est pas du tout ce qu'on vous demande pour avoir un bon haltéro. Partons de ce principe-là, on va devoir travailler donc notre vitesse d'exécution, notre coordination avec la barbelle, euh, notre vivacité ou notre vitesse. On va devoir travailler tout un tas de petits trucs qui font que euh, notre haltéro va s'améliorer, on est bien d'accord sur ça. Du coup, moi j'ai trois techniques différentes que j'utilise pour moi, pour mes, euh, mes clients athlètes, hashtag, tout ce que vous voulez pour leur prépa physique, pour Lucas et pour toutes les personnes qui ont besoin et envie d'avoir une excellente technique en aldéro, j'utilise trois principes fondamentaux et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo. Le premier principe que je vais utiliser c'est la pliométrie. Alors vous avez peut-être entendu parler de pliométrie mais aujourd'hui je vais remettre les bases de, ce, de ces systèmes de contraction pour que vous le compreniez bien. Il faut imaginer la, le système pliométrique comme un espèce d'énorme ressort, vous voyez les gros ressorts là où je vais venir appuyer fort, ça va emmagasiner de la force, et je vais le lâcher, ça va partir loin. La pliométrie, c'est vraiment un système de tension, de mise en tension, d'étirement, ok, et de renvoi. C'est comme une espèce de restitution d'énergie, genre, c'est comme si vous... Tu vois, c'est comme si tu, tu, tu, tu te préparais à, à prendre de l'énergie, vous... Et au moment où ça part, voilà, ça part. En fait, c'est une, une espèce de phase de résistance excentrique qui est... Directement suivi par un espèce de réflexe concentrique. Par exemple, euh, quand vous faites des sauts, ok, vous faites des sauts, non, non, non. on va mettre une box, je vais sauter et sauter. Au moment où, déjà quand vous sautez, vous allez utiliser votre quadriceps. Donc, du coup, quand vous allez impacter le sol, quand vous allez venir sauter, il va y avoir une, une espèce de, au niveau du quadriceps, d'excentrique, ok, je vais fléchir les genoux. Donc, il y a forcément une phase excentrique, ok ça, ça donne ça j'ai un réflexe qui va faire ça Et en fait quand tu veux venir sauter Entre les deux boxes, c'est ce qui va se passer Je vais sauter, je vais essayer de rester de droit Pour garder cette espèce de verticalité Dont j'ai besoin pendant mon altéro Parce que sinon ça n'a pas d'intérêt Et je vais venir sauter et immédiatement repartir D'accord bah, En altéro c'est exactement ça Quand vous faites votre aim et vous êtes ici D'accord Je vais venir faire et en fait le fait de pousser fort dans le sol, ça va donner un espèce de réflexe pliométrique et le fait d'avoir travaillé votre pliométrie avant, de faire ou pendant ou pendant votre cycle ou je sais pas n'importe, et ben ça va immédiatement augmenter vos capacités pliométriques dans la pratique de l'haltérophilie. Vous devez comprendre c'est que l'haltérophilie ça demande quand même beaucoup beaucoup de choses, OK On va tirer des traits autour de l'haltérophilie, on va dire ça recrute ça, ça a besoin de ça, ça a besoin de ça, ça a besoin de ça. Mais en fait, le truc que vous devez comprendre c'est que en travaillant toutes ces trucs-là, là, toutes ces qualités physiques que vous avez besoin, vous améliorez votre altéro, ok Évidemment, il faut pratiquer l'altéro quand même de temps à autre, mais vous améliorez l'altéro. Genre, c'est vraiment indéniable. C'est pour ça qu'il faut augmenter vos qualités et capacités en travaillant autre chose que de la barre. Et du coup, la pléométrie, ça en fait partie. La proprioception. Alors, on va remettre une définition sur ce mot. La proprioception, c'est la conscience de son corps dans l'espace. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous faites une action, il y a des unités motrices qui vont venir se connecter pour euh, engager les fibres musculaires auxquelles elles sont attachées. Okay du coup, le fait d'en avoir conscience, c'est vraiment extrêmement important. Vous mettez votre corps un petit peu en, au challenge de façon à ce qu'il soit capable de recruter telle ou telle fibre musculaire ou tel muscle dans des conditions plus compliquées. Par exemple, un exercice que je mets souvent dans mes programmations pour les gens qui veulent s'améliorer en altéro et qui ont déjà un bon altéro. Je leur demande de faire ce que j'appelle du snatch ou du clean and jerk à l'aveugle. Et en fait, le fait de faire à l'aveugle, regardez, par exemple, juste ce test-là, là. Je vais toucher mon nez. Je vais toucher mon nez. Je vais toucher mon nez. Est-ce que je suis capable d'aller toucher tel truc, tu vois, telle partie de mon corps le plus précisément possible Est-ce que je suis capable d'engager de, mes muscles comme il le faut pour aller faire une action auquel je n'ai pas la vue bah, L'haltérophilie à l'aveugle, pour moi, c'est la même chose. Si vous faites du clean and jerk, du jerk à l'aveugle, et que vous perdez l'équilibre, bah, c'est bon signe. Ça veut dire que vous manquez de cette proprioception-là. Ça veut dire que vous manquez de vos, votre conscience et que votre corps n'est pas encore totalement conscient des muscles qu'il engage lors d'une action précise. Et bah, du coup, le fait de le faire à avec, ça enlève vraiment une espèce de propriété Et du coup ça va vous demander Une adaptabilité complètement différente Et c'est ça qui est super cool euh, Avec la proprioception je, je sais pas si vous avez déjà vu des athlètes travailler sur des beaux On appelle ça, c'est une plateforme sur un rond Et c'est hyper instable Il y a des athlètes en altero qui travaillent l'haltéro sur ça Parce que du coup au-delà du fait de fermer les yeux, là, ça enlève l'équilibre, ok Et du coup, le fait d'enlever l'équilibre va demander une plus grosse action nerveuse, au niveau de l'innervation, une plus grosse action nerveuse pour contracter des muscles et pour garder l'équilibre qu'il n'a plus, que votre corps n'a plus. Et du coup ça va demander plus d'efforts à votre corps et donc plus d'adaptabilité et derrière lorsque vous allez passer sur un sol hyper stable Et bah du coup vous aurez pris l'habitude à votre corps d'engager plus d'unités motrices, plus de fibres donc il sera plus performant Voilà, <rire> en fait c'est aussi simple que ça euh, on a une troisième chose que j'aime beaucoup utiliser qu'on appellera la contraction statodynamique, bien que c'est pas vraiment une contraction, c'est plutôt un, une combinaison de deux contractions. On va utiliser la contraction isométrique qui consiste à, bah, à, à être statique en contraction, donc à bloquer l'usage d'un muscle, euh, et du coup, et quand même donc recruter de la force. Et du coup, on est donc sur de l'isométrie et après on est sur du renvoi concentrique. Par exemple, un exercice que j'ai mis au point il n'y a pas très longtemps. Euh, J'ai mon wall ball, je retiens la descente, donc je fais un peu d'excentrique, ok Je retiens la descente, je bloque genre 3 secondes, 3, 2, 1, pouf, ça part, ok Et du coup, je suis dans une contraction concentrique hyper intense, ok Et je vais enchaîner comme ça. Donc ça va me mettre une difficulté incroyable, alors que le wall ball, normalement, c'est plutôt facile. Et ça va me demander de recruter plus de fibres musculaires, plus d'unités motrices. Et en fait, ça... Là, là, ce statodynamique, cette contraction statodynamique, c'est l'une des meilleures pour recruter des unités motrices. Du coup, ça stimule le cerveau, ça stimule les muscles, c'est incroyable. Derrière, si je pars sur du hang, j'incline. Derrière, si je pars sur du hang, j'incline, je bloque. Okay Donc là je vais bloquer, sachant que du coup les muscles agonistes ça va être la chaîne postérieure Donc du coup je vais bloquer sur mes ischios okay Et je vais venir faire une pause en statique Donc là je suis en statique, en, en isométrique Je suis en iso Et grosse, contra grosse contraction contra concentrique au niveau de mes ischios Puisque là quand j'incline quand vers l'avant il s'étire ok, Donc je suis en excentrique Je bloque en isométrique Et paf J'envoie euh, mon, euh, mon euh, snatch et du coup, je suis en concentrique. Et ça, c'est du statodynamique. Le statodynamique, c'est une phase en isométrie plus une phase en temps en concentrique. Et c'est pour ça que vous devez abandonner les charges sur vos barres. Alors moi, dans cette chaîne YouTube, je veux vraiment dire que la vérité, euh, je ne veux pas mentir aux gens. Euh, ça, ça ne sert à rien et du coup si je vous dis que la charge aujourd'hui ne vous permettra jamais d'avoir une très bonne technique c'est pas pour vous emmerder c'est que c'est la vérité je suis passée par là je suis passée par là j'avais un petit clean and jerk à 65 j'étais très contente même 70 très très contente euh, sauf que ma technique elle était éclatée au sol pourquoi parce que je voulais pas décharger mes barbelles sauf que quand j'ai compris que c'est pas comme ça que je deviendrais super stocos et ben bah, du coup j'ai commencé à venir travailler ma technique bon j'ai travaillé ma technique parce que de base je voulais devenir une coach de ouf et euh, je préférais euh, savoir comment ça fonctionnait plutôt que d'enseigner de la merde euh... C'est vrai en plus, hein, vraiment. Et du coup, bah j'ai commencé à comprendre comment ça a fonctionné. Et c'est à ce moment-là que je suis quasiment à 100 maintenant en clinique chacun. Hein. Et ça, c'est le jour et la nuit. Ma technique, c'est le jour et la nuit. Parce que techniquement, je suis au bout. Et que je travaille. Et que je travaille pas que de la charge. Même pas beaucoup. Pas tant que ça, mais je travaille beaucoup mon, mon barbell cycling, déjà, pour commencer. Je travaille beaucoup mon engagement, je travaille ma coordination, ma vitesse, ma puissance, euh, mes systèmes de contraction différents, de l'excentrique, du concentrique, du statodynamique, de l'isométrique. Euh, et tout ça, ça améliore mon haltérophilie. Donc, faites-le. <rire> faites-le. En tout cas... C'est un plaisir de vous donner des informations, pardon. Euh, J'espère que vous allez passer un bon dimanche. Je mangeais pas trop de caca, là, parce qu'après, lundi, c'est chaud de reprendre. Mais amusez-vous bien. Si vous êtes en famille, profitez de votre famille. Si vous êtes en couple, profitez de vos chéris. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve, du coup, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye